Non mais c'est dingue, aujourd'hui c'est un jour de tiercé exceptionnel, hmm la commémoration du 18 juin, les législatives et la fête des pères. Non mais rendez-vous compte que dans l'histoire de France, depuis les toutes premières élections législatives en 1848, c'est la toute première fois que la commémoration du 18 juin tombe avec la fête des pères et les législatives. C'est dingue Donc je vous invite à vivre cette journée historique. Commémorer, fêter, voter. Ou voter, fêter, commémorer. Ou voter, commémorer, fêter. Ou voter, fêter, commémorer. Ou fessé, voler, recommorer. Ou recommorer, voler, fessé, Ou voler, recommorer, fessé, Ou voler, référer, causer. Ou causer, voler, réfémorer.